Aujourd'hui, je vous partage 6 tests qui vont vous révéler des choses surprenantes sur la personnalité de chacun d'entre vous. C'est un jeu que vous propose la chaîne YouTube, sympa. Vous êtes prêts? Allons-y. Ce que ton prénom dit de toi, test de personnalité. Ton prénom est plus qu'un simple prénom. Il renferme une signification particulière, et il y a aussi une couleur correspondant à ton prénom. Découvre laquelle après avoir passé ce simple test. Les tests de personnalité sont un excellent moyen d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et de découvrir de petits détails sur nos caractères. Mieux nous nous connaissons, meilleur est notre relation avec le reste du monde. Pas vrai Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Astuce d'une minute pour dire adieu pour de bon à la procrastination. Combien de fois as-tu tapé sur Google comment arrêter de procrastiner oui, nous le faisons tous. Il est souvent difficile d'arrêter de ne rien faire, de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des séries inutiles au lieu de se mettre au travail. Mais sympa la solution. Avec notre aide, tu vas pouvoir débloquer ton pouvoir caché et stimuler ta productivité. Il s'agit d'une astuce d'une minute. En gros, tu dois te concentrer sur n'importe quelle tâche de ta liste de choses à faire pendant une minute seulement. Allons en savoir plus. Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. 90 astuces psychologiques pour rendre les gens d'accord avec toi. Comment faire durer une conversation plus longtemps Comment faire pour que les gens te fassent confiance Existe-t-il un moyen de lire dans les pensées de quelqu'un Voici plus de 100 astuces psychologiques simples qui pourraient fonctionner dans toutes les situations sociales que tu peux imaginer. Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà pourquoi tu te sens fatigué après avoir mangé. On dit que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et ce n'est pas sans raison. Les aliments que tu choisis pour ton premier repas de la journée peuvent drainer ton énergie. De nombreux aliments contenant des sucres ajoutés, comme tes céréales préférées, peuvent te faire perdre ton énergie. Il est temps de reconsidérer le menu de ton petit-déj. Nous avons rassemblé 16 aliments courants qui te rendent fatigué toute la journée. Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. 15 conseils pour prendre du muscle rapidement et ce n'est pas que du sport. Alors que certains prennent du muscle rapidement et facilement, d'autres ont du mal à avoir un corps d'athlète. Si tu galères, alors cette vidéo est pour toi. Nous avons rassemblé 15 conseils efficaces pour prendre du muscle rapidement. L'un d'entre eux est de commencer à manger correctement, manger de la malbouffe ce n'est pas bon et si tu trouves les blancs de poulet trop ennuyeux, il existe d'autres options. Découvre-les. Dis-nous dans les commentaires ci-dessous, quelles astuces fonctionnent pour toi. Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Quelle est la couleur de ton énergie Test de personnalité. Fais ce test pour découvrir quelle couleur te correspond le mieux. Tu seras sans doute surpris de découvrir tout ce que tu peux apprendre sur ton caractère en faisant quelques choix très simples parmi plusieurs réponses. Nos actions nous définissent et définissent la façon dont les autres nous perçoivent. Apprends-en davantage sur toi-même en répondant à ces 15 questions. Il est temps d'apprendre à mieux te connaître. Le lien est dans la description. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Sympa. Objectif. Nous désirons réunir le meilleur et le positif que l'on peut trouver sur la toile en un seul lieu, sur Sympa. 6 90 000 abonnés milliard millions de vues. 3,920 vidéos. millions 18,100,000 vues les 30 derniers jours. 84 vidéos les 30 derniers jours. Le lien de la chaîne est dans la description. Ces contenus vous sont partagés par... Hashtag Partage Hashtag Partage est un guide destiné à partager avec vous les meilleures formations et tutos qui vous sont offerts par les meilleurs produits web. Hashtag Partage c'est aussi un PDF interactif remis à jour une fois par semaine. Hashtag Partage produit une vidéo par jour. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à demain.